Bien, le Bonjour à tous, c'est Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Minecraft. Et aujourd'hui, je suis sur un mob, un mob, un mode morph. Donc, si j'appuie là, c'est l'autre bouton finalement. Si j'appuie ça avec le bâton euh, morph, je me transforme en mob et voilà, je me suis transformé en villageois. Donc, vous allez dire, ouais, t'as fait pareil sur le sur si une commande, mais là c'est complètement différent. C'est un mode qui permet de me transformer en n'importe quel mob. On va tester euh, tout ça aujourd'hui. On va pas faire que le villageois. Le villageois, bon bah c'est le villageois quoi. Euh, c'est comme, comme nous en fait. Par contre, il y a une durabilité euh, au truc. Donc au cas où, bah je me reliverais le truc, il est en créatif, et le truc, player, là, en dessous, il y a, il y a un Steve, sur ma barre de raccourci. Et bah, ce Steve me sert à me retransformer en moi-même, en fait, du coup. Alors, je suis en B, la joie Du coup, j'imagine que les mobs ne m'attaquent pas, à part les zombies. C'est peut-être une parenthèse, mais. Hop maintenant, alors je transforme tout, hop, et là je n'en prends 12, ça suffit, hop, alors, on va pioche, évidemment, bon, on va essayer de se transformer en un autre robe, euh, là, suite, juste pour vous montrer, euh, voilà, par contre, ma main, elle est buggée. Je suis content que j'ai un meilleur téléphone que l'ancien. Ça je vais faire beaucoup plus de vidéos Minecraft. Et oui, je suis sur la version téléphone du coup. Oui, logique. C'est juste pour installer des mods, Et voilà, je suis revenu moi-même. Donc il faut juste que ouais, je fasse le bouton voilà, sur le. sur le mob en question, il faut que je vise le mob. Avec le petit dans la main, donc en fait, peut-être en monstre, on va voir. Et avec ce mode, on euh, pourrait faire une survie en étant un tel mob, ouais, comme ça, un, beaucoup plus de choses. Alors, j'aimerais bien me transformer en un mob, s'il vous plaît. Donnez-moi un mob, n'importe quel. Ah bah voilà, un cochon, voilà, je suis transformé en cochon Voilà, je suis un cochon Et vous avez vu, j'ai moins de cœur avec le cochon du coup De toute façon, il n'y avait aucun mode euh... attends Ah ouais Ah ouais, c'est buqué Du coup, du coup, je sais je suis un cochon Je vais peut-être passer dans les endroits euh, Dans les petits, petits endroits dans, ah, dans les endroits dans un bloc. Ah, non. ah ouais. Sauf que... Ouais, je meurs. Évidemment. C'est un mode comme ça, skin. Changement du skin et tout. Je pense que si je suis un monstre, un méchant, en gros, je pense qu'il m'attaque pas les autres. C'est genre si je suis un squelette, un zombie et tout du genre. Bon, du coup, bah oui. Mais euh, si je suis un zombie, par exemple, je pense que que les golems de fer m'attaquent et du coup, je meurs. Cette cool là, à, à mode sur Minecraft. Ouais, j'ai encore d'autres modes. Voilà. Pour l'instant, c'est euh, ce premier mode. Donc, il y aura beaucoup plus de vidéos sur Minecraft. Spot cool comme ça je craft voilà oui je voulais dommage je voulais sur en étant un un, un voix mais c'était pareil que le... que voilà c'était exactement pareil que le machin Et du coup lui me transformer en en spider par exemple Ah, c'est bon, je pense pas Non. Ah, il faut revenir humaine. Ah ouais. Merde. Euh, ça marchait pas, en fait. C'est essayé qui... Attendez. J'ai essayé de me transformer en araignée, sauf que ça ne fonctionne simplement pas. Je vais juste faire une coupure pour récupérer mon truc. qui me permet de. Voilà quoi. qui me permet de. Donc je reprends la vidéo. J'avais un zombie là, juste là. Je suis en game mode, vous inquiétez pas, je le sais. C'est juste que j'aurais besoin du zombie pour voir s'il si m'attaque. On est quand même si je suis un zombie, tu vois. Ah, J'ai vu, oui, les mobs, les mobs, ça, les mobs méchants. Donc pas, pas, pas, euh, pas. c'est pas que les mobs pacifiques ça marche aussi les zombies, etc. Ouais, je me demande si je me transforme en zombie, mmh, mmh. si je me transforme en zombie et euh... si je me transforme en zombie et euh... je vais faire clic droit en fait je... Machin. Le problème c'est que ça se dit pas si tu t'es transformé en zombie. Oh, on voit mes bras ah, Trop bien <rire> Trop cool Du coup, si je suis un zombie, le zombie, il m'attaque pas. Donc c'est ça, si je suis un mob euh, méchant, euh, les autres, il m'attaque pas du coup. Du coup, un zombie, c'est lutin. Ultra, euh, c'est ultra cool en fait un zombie alors, je, je suis en face d'un zombie Regardez, vous voyez bien je suis en survie j'ai les autres coeurs J'ai, j'ai les cœurs, et du coup moi c'est pareil avec une araignée du coup oh oh non c'est trop bien je peux monter sur une araignée alors on peut pas se transformer en araignée mais par contre je peux le monter dessus ah oh, c'est trop cool euh, le creeper on peut pas Attends, j'ai peut-être raté. C'est possible. Ouais, j'ai raté, carrément. Euh, ah, le creeper on peut. Ah si Je sais que. Euh, en fait, faut, faut prendre ce truc dans la main. Faut se retransformer en en. En humain. En, en personnage normal. Ah oui, il faut se retransformer en en mob normal, en skin normal du coup, pour changer de mob en fait. Pour changer de mob, c'est comme ça que ça marche. D'accord, ok, il va comprendre comment ça marche pour se transformer en. en truc. Bon bah je vais pas faire de survie, je vais juste voir comment il marche le mode. Le mode est vraiment bien, Se transformer en monstre, comme ça, sans avoir de commande et tout, c'est beaucoup plus.. Là je me transforme en zombie, ils vont plus vouloir m'attaquer. Ah si. Ah si parce qu'ils m'ont vu en humain. Ah ouais. Un zombie qui attaque d'autres zombies. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, ultra fort le zombie. Attends, je le bouffe, je crois. Ah hein. oh, j'ai une pelle. Et du coup si je me retransforme en humain, du coup, en mob normal. Oh non mais vous êtes sérieux là? Euh... Zut! Zut ouais il faudrait mettre le le mode créatif. Attendez, je mets le mode créatif. Je vous montre où ça se trouve dans l'inventaire du mode créatif au pire. Ouais il faudrait que je mette la convention de l'inventaire parce que sinon c'est chiant ça se trouve là-dedans voilà il me faut les deux objets voilà c'est obligatoire les deux objets et je peux pas le transformer en je, je suis une citrouille non je rigole euh... on lance ce truc là on le, on le met ici voilà on le met là comme ça on est tranquille ou alors on peut tester le mode pas forcément en survie mais en euh... Mais pas en, en survie mais en ben ben ouais, c'était bombé en fait mais pas en euh, comment je pourrais dire euh, alors on a testé le zombie le creeper je pense qu'on puisse se transformer en creeper je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi on, on pourrait pas c'est pas grave je suis un creeper Mais j'ai pas de pouvoir comme quoi pour exploser un truc du genre, à moins que je reste appuyé. J'ai pas de main en étant creeper, c'est normal, hein, tu vas me dire. Mais pour se transformer en humain, bon, t'es obligé de te retransformer en humain de toute façon. Et donc oui, déjà transformé, on peut monter sur les autres monstres. Du coup, c'est ce que je voyais bien. Qu'on pouvait monter et tout. C'était stylé, ouais. C'est stylé franchement ouais. Un gast. Je vais C'est un souris, je peux, je peux voler en étant un gast. Ce que je vais essayer de faire, si je me transforme en chauve-souris, ça va être compliqué de me transformer en chauve-souris. C'est pas grave. On va Attends. Je suis chauve-souris. Eh non. Raté. On attend la suivre. Non, c'est trop rapide. En loup. Hein? Hein? Ah non, il loup, on peut pas. Ah oui c'est peut-être une version bêta un truc du genre non Non Une chausserie, ça va trop vite. Peut-être euh... un. Un gast Oh non Je sais pas je me cours. Mais genre un mouton c'est bon, c'est.. Il y a un mouton là-bas, c'est pour ça que je dis ça, un mouton, alors... Ah me demande si du coup les zombies noyés. Je suis un mouton Une noire noir, hein. <rire> Je suis un petit... Non Je suis un petit mouton. Ouais, il y a des skins pour ça, mais c'est des skins payants. Ah le mode Ultra incomplet, hein. Ouais, bon, là, c'est normal, je, viens d'enlever. J'imagine que, lui, il ben... marche. Enfin, un choix sur un choix, ce serait un peu bizarre. C'est vrai, mais, ça aurait pu me transformer au mieux de, alors, ça, peut -être... ça marche peut-être. C'est raté, un bébé chouchou, un bébé cheval, pardon. Ça va peut-être marcher, ça peut raté, ça. tu c'est un des trucs du, du mob du coup, les capacités, les handicaps. Alors normalement, c'est bon. Je vais me transforme en zombie. Ah ouais, on crame. J'imagine qu'en créatif, on meurt pas, mais en survie, oups. Du coup, avec les mobs volants, on, peut, on pourra voler. Ah ouais, je meurs. Je meurs Ah c'est trop bien ça Bah c'est trop bien ce mode On va s'arrêter là pour ce mode ah, Non mais dégage toi par contre euh, zombie là. Laisse-moi ouais, tranquille. Attends, merci. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce mode. En fait, pour ce mode, pour se transformer en monstre. Euh. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo bout sur ce mode. Et à très bientôt. Ciao les amis. Alors, alors. It we'll